Lors de la construction ou de la rénovation de leur maison, les gens choisissent souvent résolument d'utiliser des matériaux naturels en raison de leur durabilité et de leur apparence authentique. Les planchers de bois en font partie. Les revêtements de sol reverré offrent la solution parfaite. La collection Reveré de la Lénio est une gamme de revêtements de sol en bois caractérisé par ses longues et larges lames stables, avec une couche supérieure en chaîne de 3 mm d'épaisseur. Les sols reverrés sont proposés dans de nombreuses teintes et de finitions de couleurs, entièrement adaptées aux tendances intérieures actuelles et pour un prix raisonnable. Aujourd'hui, nous vous présentons le Musia. C'est un parquet en bois stabilisé avec un caractère rustique doux. L'élément rustique subtil est obtenu par les nœuds dans le chêne. Ceux-ci sont intégrés dans le bois de manière particulièrement élégante. Nos professionnels remplissent soigneusement chaque nœud avec une pâte de remplissage à base de bois chêne véritable. Cela garantit que les nœuds sont vraiment fusionnés avec le reste du bois et deviennent une belle et précieuse partie de la planche. Cela permet également d'intégrer les aspects de couleur de tous les traitements ultérieurs. Le traitement de couleur et l'équilibre entre les teintes naturelles de chêne et la teinte d'une finition à l'huile naturelle perfectionnent ce parquet. Que vous recherchiez un plancher pour un intérieur vintage ou vous désiriez un look moderne, le Musca vous garantit la bonne ambiance. Et le soin de votre sol Aussi très simple. Découvrez-le vous-même dans la vidéo sur l'entretien des planchers en bois huilé.